Yo tout le monde, j'espère que vous avez la pêche, c'est Aeron. Aujourd'hui on est sur Subnautica, un petit jeu de survie plutôt cool que, que j'ai tryhard depuis plusieurs semaines, je vous avoue. Du coup aujourd'hui on va aller explorer les ruines de l'aurora. L'aurora c'est quoi bah c'est ça, c'est le vaisseau avec lequel on se crache sur la planète au début du jeu. Et donc vous voyez un peu l'état de la planète, hein. c'est genre, euh, genre que, que, que des océans. Donc voilà mon petit logis, ma petite maison. Je vous fais rapidement euh, le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on rigole avec Iron Du coup, là, on a la salle principale, on a le petit bureau, voilà, tranquillement. Là, on part sur un grand aquarium, t'as vu. Là, on a un peu la salle de stockage et la, la petite machine de filtration d'eau qui fait plaisir. Et là, on a la salle d'amarrage de, de notre petit sous-marin. Bon, faites pas gaffe au nom. Hein. Euh, on va tout de suite utiliser pour rejoindre le plus gros sous-marin qui est en bord de la base. J'ai nommé le John Cena. Ah, écoutez, écoutez. Vous entendez cette voix charismatique là Voilà alors par contre on va commencer par changer les batteries parce que je l'ai pas mal utilisé dernièrement. Hop là. Boum boum. Et voilà. Ah, J'ai failli oublier un truc c'est la combi anti-radiation qu'il faut crafter pour aller explorer l'aura. Parce que justement ça émet des radiations autour. Hop là. On est parti, être eh, tout Euh... Je crois que j'ai tapé. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Oh, on s'approche. Ça y est, je crois qu'on est dans le champ de radiation, là. Je suis encore jamais fini par ici. Oh shit, man j'ai oublié de vous préciser une petite chose, c'est qu'il y a un monstre géant qui garde l'Aurora, qui s'appelle le, euh, le... le... le... le... le... Reaper Léviathan, je crois. Je crois que c'est ça, et qui est donc un espèce de putain de dragon des mers géant. J'ai déjà eu affaire à lui euh, un peu plus loin, et il m'a tout simplement one-shot mon sous-marin, le petit, hein, pas gros, heureusement. Ouf Ça fait mal ça. Ouf ah. Mon pouf sous-marin. Ok, on va devoir y aller à la nage, je crois. On porte ses balls. Ouais, du coup on porte ses balls à moitié. On va, prendre, euh, on va prendre des armes. Voilà, on va prendre un canon répulsion un fusil à Stas. Vous allez voir ce que ça fait. C'est parti, on va y aller au Simos. Ah, c'est quoi ces textures <rire> Qu'est-ce que c'est que ces textures pixelisées Vraiment au pire des cas. J'ai pris des petites roquettes sur mon sur mon petit sous-marin, là. Oh là là, mais il est juste là. Oh, OMG, il est là. Il est là, il est là. Vous avez vu la taille du monstre Moi, je m'approche même pas de ça. Est-ce qu'on tente une torpille Allez, on tente une torpille. C'est du pur gâchis. Ok, c'est 100% gâchis. C'est de la merde. Je vous propose de faire le tour par l'autre côté. Hein. On n'a pas de bulls. Non, c'est juste qu'il m'a déjà chopé une fois et genre... C'est beaucoup trop violent en fait, il vous lâche plus, une fois qu'il vous a chopé, il vous lâche plus jusqu'à ce qu'il vous bute. Ah je vais me cracher. Putain, je suis, je suis vraiment le pire pilote de cette planète quoi, c'est... Ah d'accord, donc là je me suis vraiment craché quoi. Aboard, On tente des trucs hein. Oh, c'est là l'entrée peut-être. Nice. Ah Ça tremble, c'est horrible. Boîte noire de il Niveau de radiation maximum atteint. NP, j'ai une combi. Ah, je peux... Est-ce que je peux... Oh là je peux le réparer Je peux réparer l'Aurora Non Je peux enlever les radiations en réparant. Oh, c'est trop nice, ça. Boîte noire introuvable. Ouais, c'est relou. Je pense pas que je, me... je puisse me faire attaquer ici, mais... Ah si Ah bah si Ah bah du coup... Tu veux quoi Tu veux quoi Tu fais quoi Tu veux quoi, toi c'est ouais, pas mal quand même hein. C'est après ce qui est stylé dans le jeu c'est que les screenshots on peut les afficher dans le... Ça c'est moins stylé ça. Du coup... Hein. Je vais me faire bouffer. C'est quoi ça Un signal Oh Grande masse organique. Ah c'est pas mal ça, il y a des trucs pour avancer dans l'histoire. J'avais pas qu'il y avait une histoire. Je découvre. Voilà voilà, c'est la dernière les gars après ça, on a tout réparé. Oh, il m'a fait peur le con. Il a changé de planète. Tellement violent ce truc. C'est quoi ça Une plante méduse Qu'est-ce que c'est que ce truc Quel est ce Pokémon Welcome aboard. Merci bien Alfred. Je me présente comment on se fait manger dans Subnautica. ceux qui n'auraient pas compris, l'autre fusil il stun. Hein. Donc qui paralyse. Pour ceux qui ne sont, sont pas bilingues comme... Oula oula oula Ouais du coup il est pas content. <rire> non mais non, mais dégage Ouf, j'ai chaté. Ok, on va essayer de passer de l'autre côté du, de l'Aurora pour voir si j'ai rien raté. Malheureusement, il va falloir passer par le gros. Mais j'ai une arme secrète qu'il ne redoute même pas à écouter. Le klaxon Qu'est-ce qu'il peut faire face au klaxon Non, en vrai, vous savez, il y a des jours où il faut être héroïque. Et bah ben, je crois que c'est aujourd'hui. On va aller le 1v1, les gars. Aujourd'hui, juste pour vous, on va aller 1v1 le Reaper Leviathan. Regardez-moi cette sale bête. Il oh, y en a un deuxième. What? Il y en a un deuxième qui vient d'apparaître devant moi. Mais c'est de la folie. En fait, le fait d'être dans l'eau, je trouve que ça donne une impression d'impuissance. C'est horrible. Genre là, typiquement, je vais me faire défoncer. Non. Mais non. Mais c'est vraiment le fusil qui marche en fait. C'est pas un bug. Dès que je le touche avec le fusil, disparaît. Oh <rire> je quitte. <rire> je pars. Oh, c'est quoi ce jeu de malade mental Et en plus, il fait nuit. Ah non, mais là, je vais, je vais faire une crise cardiaque. Vous avez vu comment je l'ai mitraillé <rire> C'est ce qu'on appelle la panique. La panique. La panique. Stop, stop, stop, stop Donc toi t'es de type pas trop bugué quoi. Genre. Mais ça vaut tous les jeux d'horreur du monde cette merde. Hein. Jamais dans Amnésia j'ai aussi peur. Hein. Ah c'est le bord de la map je peux pas aller par là. C'est la pire escroquerie ce jeu. Après j'ai pas précisé que c'est un early access. Hein. Comme vous pouvez voir en haut à droite. Donc bien sûr c'est un jeu qui n'est pas fini. C'est comme une bêta. Donc je critique je critique mais. Euh... Mais c'est un peu normal en fait tout ça. Par contre faudrait que je répare mon truc parce que sinon. Ça va mal se passer. Je suis mort je suis mort je suis mort 100%. Okay, C'est la fin Oh mais non Oh, j'ai le truc électrique qui me sauve la vie Vite, vite, vite Vous êtes prêts On va lui péter la bouche Tu fais quoi Fuck my nigga Oh, je suis refait Je l'ai en V1 vous inquiétez pas, je vais l'avoir Faut pas que je le perde de vue je viens de l'éclater là je viens de lui foncer dans la gueule il a pris cher on va le laisser là pour aujourd'hui oh si je passe les mecs je passe pas du tout <rire> putain je l'ai défoncé mon John Cena hein. pour conclure l'épisode j'ai voulu aller à, à l'endroit du signal qu'on a trouvé dans l'Aurora, histoire de voir un peu la, la finalité de tout ça. Et j'arrive là, j'ai parcouru 2 km et j'arrive là, j'ai 1v1 Jean-Michel, le, le, le macro géant. Et j'arrive là, une grande masse organique, il a rien. C'est la pire escroquerie, ce jeu, mais n'achetez pas cette merde. C'est les pires escrocs. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cet épisode sur Subnautica. Petite vidéo, hein. j'ai essayé un format plus court, j'espère que ça vous a plu. On se quitte sur cette belle arche. Elle est quand même plutôt badass, hein. c'est peut-être ça le, le truc du signal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Iron, j'en ferai peut-être une prochaine si, si vous aimez ça. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde